On a laissé de côté le combat pour aller dans les querelles. Mais c'est quand on est aux autres là. Ne faisons pas. Parlez-vous. Parlez-vous. Ne réprimandez pas quelqu'un en public. En tant que chef d'abord. Appelle-le. Parce que y ce qu'on appelle le troisième regard. C'est la honte. Parlez-vous comme ça. Quand je fini de dire ça... Je vais me soumettre à quelques questions d'actualité pour ne pas vous retenir ici longtemps. OK. On n'a pas en principe assez de temps, mais on va passer aux questions d'actualité. Si la technique est prête, c'est moi, moi, moi, voilà, moi qui ai le micro, donc c'est moi qui pose des questions. Non, c'est moi qui interroge. Voilà, c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui interroge. Je ne peux pas interroger tout le monde. Je ne peux pas interroger tout le monde. Il y en a qui m'ont aussi dit, ah président, nous on est pas on veut poser des questions. Il n'y a pas de problème. Vous allez poser des questions, je vais répondre. Parce que je sais que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de murmures. Vous êtes les responsables du COGEP. Vous avez droit à l'information. Et je ne vous cacherai rien. Et quand on vous interroge, vous saurez quoi dire. Il n'y aura pas de questions dans le cabinet. Parce que vous savez où me trouver. N'est-ce pas, Bélian? Voilà. Donc, pour le reste, je suis à votre disposition. Je ne sais pas si je dois m'asseoir. Dikabou, mais si je dois rester là. Voilà. Donc, je vais m'asseoir. Et si. Ah, d'accord. La technique me donne d'autres consignes, c'est eux qui commandent. Dikabou, C'est la technique qui commande. Je vais m'asseoir quand même sur la table. Donnez-moi un peu d'eau et bois. À de Mon frère hein? dans la quoi il voit la couronne à ses amis. Ah bah bien, C'est bien. bien, bien, bien, bien. Est le... Où est le deuxième micro Nous ça quoi Dépose ça là-bas. ok, voilà. Merci, Titi. Euh, merci. Mets-toi là et fais face à cette caméra qui est en face de toi. Elle est à toi. Sois libre, pose-moi ta question, tu as 20 secondes. Ouais. Je juste parler dans le concret. Tout dernièrement, j'ai vu euh, dans votre euh, page officielle Facebook où vous avez fait. Vous avez exprimé mon contentement. Franchement, dans notre coordination, il y a certaines personnes qui me posent la question. Mais qu'est-ce qui, qu qui a poussé le président à parler de la sorte a, On n'a jamais vu le président dans un tel mécontentement. Qu'est-ce qui, qu qui a poussé Quelqu'un veut faire un additif sur ça Sur cette question Quelqu'un veut faire un additif Est-ce qu'il est qu y a un autre volet de cette question Ok, merci. Merci. J'ai certains... C'est un dialogue direct. Je vais répondre. Et si je n'ai pas pu donner satisfaction, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et voilà. Merci. Les gens sont pas derrière. Ils voudraient bien voir. Et il m'a posé la question au sujet de mon dernier poste. Je crois que c'était le 21 mai. C'est ça. Vous savez, moi, je respecte les gens. Moi, je respecte les gens. Mes collaborateurs sont là. Hein. Mes collaborateurs sont là, ils savent. Noboul l'a dit tout à l'heure, les valeurs pour lesquelles tu veux qu'on s'engage en politique. Ceux qui me fréquentent savent que je suis quelqu'un que je respecte. Mes aînés surtout. Mais voyez-vous, on ne tire pas sur l'ambulance. Même les soldats, l'armée, quand va au combat, même les cadavres, ceux qui sont morts là-bas, au combat, on respecte leur corps. On les ramène à leur famille. Même les morts. Les blessés, on les décore. On ne les piétine pas. C'est vrai que moi, je suis pas encore mort. Mais moi, Ben Souda, je la connais pas. Je ne la connais pas. Je lui ai rien fait personnellement. N'est-ce pas? Quand la crise l'a éclaté en Côte d'Ivoire en 2011, nous tous, on a fui. Je pèse mes mots. Nous tous, on a fui. Voilà. Les fusils faisaient régner leur loi. Moi, Blegoudé, je ne suis pas militaire. Vous avez vu tous les militaires qui étaient à la hiérarchie de notre armée défiler ici. Mais ils venaient faire quoi Ils venaient témoigner contre notre chef. Moi, je ne suis pas militaire. Mais parmi tous les collaborateurs, les milliers de collaborateurs du président Laurent Gbagbo, c'est moi que le, la communauté internationale, le système international sans visage a pris pour m'amener ici à la haie. Je l'ai assumé. Je le répète, je l'ai assumé. Mes discours à la haie, face aux juges de la Cour pénale internationale, ces discours sont disponibles sur YouTube. Donc je ne raconte pas n'importe quoi. Mais la plupart des Ivoiriens et africains ont suivi ce procès-là de près. Je jamais pleuré pour dire, c'est pas moi, celui là Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est ma conviction et c'est comme ça que je suis éduqué. Je n'accepte pas que quelqu'un me réveille, moi, dans mon téléphone, parce qu'il est proche du président Goran Gbagbo. Il va me reprendre dans mes oreilles toutes les accusations farfelues des, des cyberactivistes qu'eux, ils avaient envoyés là. Il vient faire ça. Il dit, ah, grand frère. Ah, donc... Euh, c'est toi. Et tu vois, me dis que moi je ne respecte pas le président Gbabo. Je lui ai demandé Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances Est-ce que toi tu connais les rapports entre le président Gbabo et moi Est-ce que tu sais ce que lui et moi on s'est dit Mais est-ce que tu sais même ce que lui et moi on continue de se dire Je ne parle pas de coups de fil entre le président Gbabo et moi. Parce qu'une poule qui se respecte ne pompe pas en public. Vous savez, souvent pour se faire voir, des gens se tapent la poitrine et ils viennent s'exposer. Oui, lui, le président Gbagbo m'a appelé hier. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà qu'on s'est dit. Personne ne réussira à m'opposer au président Laurent Gbagbo. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas de lui que je parlais. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire ça. Le président est en Belgique ici, tout précis, quand il a mis les deux pieds en Belgique, le 7 mai, il m'a appelé pour dire, Bappé, je viens d'arriver. Même au lendemain de ce poste dont vous parlez, deux jours après, il m'a appelé. Président, je veux voir comment tu vas, est-ce que ça va? Ce monsieur m'a toujours respecté, mais lui et moi ne fait pas de bruit. Tu as une famille publiée de c'est C'est m'a dit, j'ai fait bruit. Pour vous dire que oui, quelqu'un de l'entourage du président Ndangwabo m'a appelé pour me faire une leçon alors qu'il sait où je me trouve. Moi je ne suis pas hollandais. Ce monsieur ne me parlait pas depuis 11 ans. Il vient même en prison, il ne m'adresse jamais la parole et il ose moi m'appeler dans mon téléphone. Il m'a énervé. Et je suis un être humain, je me suis énervé. Je pense qu'il ne va plus jamais recommencer encore. Donc je le dis à vous, non, je n'ai pas eu de coup de fil d'altercation à président de Gbagbo. Celui qui m'a appelé là, il se connaît. Vous savez, il va souffrir à ça. Parce que beaucoup m'appellent pour me dire, mais c'est qui Je ne dis pas son nom maintenant, il va souffrir à ça. Bah, il ne sait pas à quel moment j'ai dit son nom. Il va dormir, il va se réveiller avec ce poids. Parce qu'il ne sait pas quand je vais prendre le micro. À quel moment je dis, salut, lui. Tu aimes te battre, mais essaie de te battre. C'est ce que je voulais vous dire. Rassurez-vous. Moi, je respecte mes aînés. Mais je n'aime pas comment ils marche là-dessus. Point. Oui, Christian Nazier. Non, non, tu viens dans dans le dans le champ de la caméra. Merci camarade. Tu as, as 15 secondes pour poser ta question. Bonjour, euh, bonsoir. C'est nazé Christel. Je suis cyberactiviste euh, sur la toile. Donc, il euh, y a plein de problèmes auxquels je suis confrontée en tant que euh, cyberactiviste du COGEP. Donc, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu répondes, mon président, devant tout ce monde-là aujourd'hui, pour que j'aille peut-être prêcher la bonne parole devant moi. J'aimerais savoir la relation que vous aviez avec Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo. Quelle est cette relation-là C'est une relation fraternelle comme d'habitude qui n'a jamais changé par rapport à ce qu'on nous fait croire dehors ou ça a changé ou pas. Je veux savoir. La relation que vous aviez entre Laurent Gbagbo et maman Simone et Yves Gbagbo, quelle est cette relation-là Est-ce qu'on peut rester calme On peut se dire c'est la famille, il n'y a pas de problème. On, est, on laisse les gens parler ou on se dit éventuellement il y a un problème. Il faut qu'on fasse... Il euh, faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Merci. Merci. Christelle. D'accord. OK. D'accord. D'accord. J'ai envie de... ce que je vais répondre rapidement Voilà, merci. Hein, je vais répondre rapidement. Voilà. Euh, je voudrais tout de suite là, vous dire quelque chose, hein. Christelle, Nazier. En tout cas, je vous vois aussi sur les réseaux sociaux, et puis je ne le nie pas, vous nous fréquentez aussi. Merci d'être là, l'amitié. Merci beaucoup. Euh, moi, je ne confonds pas les choses. Parce que je suis formé. Hein? <rire> La chance que j'ai eue, j'ai fait ma première prison à 19 ans. Je suis à mon dixième emprisonnement, mais cette fois-ci à l'international, pour mes opinions. Mais chaque un enseignant. Mes, mes compagnons sont là. Hein. Ceux-là aussi, c'est des anciens prisonniers. Lui, Boake. Lui, pendant que j'étais à la DST, j', moi, j'aime souvent m'accrocher euh, au portail comme ça. Je vois un gars barbu qui est en train de traverser la cour de la DST. J'ai crié Docteur Letelé. C'est moi, celui qui l'appelle comme ça. Il a regardé. Mais il y avait un FSI derrière lui. Donc, il a fait comme s'il si ne m'a pas vu. Et puis, il a continué sa route. Donc, nous, là, on n'est pas tombé comme ça. On a une formation. Donc, on ne confond pas tout. La famille, c'est la famille. La politique, c'est la politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis d'abord un être humain. Je n'ai pas honte de le dire. Simone Babo, c'est ma mère. Et moi, j'ai grandi au village. Même quand ton père s'est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père. Ça n'a rien à voir. Mais les gens s'agitent, ils vont dans tous les sens. Christelle, dis aux gens de te tranquilliser. Ils veulent nous entraîner dans des querelles. ramenons les dans le combat pour lequel les Ivoiriens nous regardent. C'est le vrai débat qui est là. La santé des Ivoiriens. L'éducation de nos enfants. Regardez les modèles qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hier, j'ai reçu quatre jeunes qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire à un concours international de plaidoirie à la CPI. C'est des juristes. J'étais fier d'eux. Mais ceux-là, ils vont faire des buzz sur Facebook. Non, personne ne les connaît du tout. J'ai mal. C'est ça que je veux changer avec mon équipe. C'est ce, ça que je veux comme m'interroge. Le président de Babo pour certains, ce n'est que leur collaborateur. Pour d'autres, ce n'est que leur leader. Moi, il est mon leader, mais il est mon père. Et puis, il m'a pris comme son ami. C'est un monsieur qui parle avec moi de tout et de rien. Même quand il était au pouvoir. Mais j'ai une éducation. Et ceux qui pensent qu'ils vont me pousser à l'erreur pour créer un clash entre le président Babou et moi, mais vraiment, ils perdent leur temps. Mais parce que quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo t'a mis dans son intimité, tu n'as pas le droit de trahir ça. Je peux parler avec Michel Gbagbo. Je peux parler avec euh, mon, mes collaborateurs. Je n'ai pas le droit. Comptez le nombre de journalistes qui sont venus ici pour m'interroger sur la relation entre le président Babou et moi. Je dis je n'en parle pas. Mais on dit t'appelle pas, je dis c'est ton problème. Bon, si le président Babou m'appelle pas, c'est moi qui devais pleurer non Mais pourquoi c'est vous qui refaites une publicité en réalité, ce sont des petits singes qui se cachent derrière l'âme sacré pour lapider le gorille. C'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, je n'ai aucun problème avec le président Babou. C'est un homme politique, il a créé son parti politique Je voudrais donc te rassurer, je n'ai pas de problème. Une question dans le fond, oui. Euh, oui, comme j'ai d'autres une femme, et puis, il ne faut pas m'en dire qu'il fait la discrimination encore. Euh, oui, un autre jeune. Président. Oui. Oui, dans lui. Et puis on va avancer. Non, mes presse on dit que euh, la salle a été louée qu'à 18h, donc euh, mais on va cotiser après, on va payer les 30 000 de plus. Le COGEP n'est pas. D'ailleurs, voilà. tout à l'heure, ils ont dit qu'eux ont cotisé 10 000 euros. Ok, monsieur le président, loin de moi l'idée de vous soumettre à un autre procès après celui auquel vous venez de faire face devant la CPI. Euh, J'aimerais juste euh, vous poser deux questions. La première question, l'on vous reproche d'avoir créé donc euh, votre parti alors que vous étiez, vous êtes proche du président euh, Laurent Gbagbo. Et deuxième question, euh, l'on raconte également que vous vous servez du nom du président Gbagbo pour faire un nom. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à toutes ces allégations en quelque sorte qui sont portées contre votre personnalité Merci beaucoup. Oui. D'accord. merci merci je vais commencer par la dernière question elle est plus facile pour moi. que je me sers du plan Laurent Gbagbo pour exister, pour me faire un nom dites à tous ceux qui pensent me complexer en tenant de tels propos qui perdent leur temps pour une dernière fois je vais être clair devant tous les Ivoiriens, je vous, on est en direct sur ma page dont je n'ai rien à cacher. À part les enfants biologiques, c'est-à-dire Michel Babo, Gado, Popo, Patricia, Singleton, Marc, à part ceux que je vais les citer là, je suis légitime à utiliser le nom de de Laurent Babo. Et je le ferai. Comment Mais comment Donc il y a des gens pour être dans les difficultés avec le président Babou. Et puis il y a d'autres. C'est quand il est bien, il est libre là. Et ils sont les enfants des de Babou. C'est l'histoire de l'oiseau et de la fourmi et puis l'arbre où l'oiseau a promis fidélité à l'arbre dans leur amitié. La fourmi en a fait de même. Le jour où le bûcheron est venu abattre l'arbre, au premier coup de la hache, l'oiseau s'est envolé. Mais la fourmi, au fur et à mesure que le coup du bûcheron devenait intense, se collait à l'arbre. C'est ce qui s'est passé entre Babo, Laurent et moi, de la Côte d'Ivoire à la CPI. Oui, ceux qui bavardent sont des compagnons de fortune de Babo. Moi, je suis un compagnon d'infortune. Sur cette base, je suis fondé et légitime à utiliser le nom du président Gbagbo pour exister. Et je le ferai. Je ne vais pas laisser ça. Voilà. Maintenant, où on amène les gens qui utilisent le nom du président Gbagbo pour se faire. Ils n'ont qu'à m'envoyer là-bas. Je suis prêt à ce deuxième procès. Voilà. Deuxièmement, le parti politique, en fait, les gens ne connaissent pas le président de Ranguabbo. C'est un démocrate ça ne le dérange pas que je sois président du projet parti politique. Embêté, je vous dis ça. C'est ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Le président Babou a dit et je cite dans une interview je ne suis l'héritier de personne. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné centimètre par centimètre à la sueur de mon front. Même à mes enfants biologiques, je ne leur léguerai pas d'héritage. Je leur donne des conseils. J'ai tendu mon oreille et puis j'ai entendu. Donc, les combats d'héritage là, je ne suis pas dedans. Parce que le prêtre Bagou m'a montré la trajectoire que je suis en train d'emprunter et je sais qu'il est fier de moi. Est-ce que ça là c'est clair au moins Voilà. Je vais prendre une dernière question qui... Excusez-moi, je n'ai pas une fille encore. La jeune dame qui est là-bas. L'Italie. Il a dit à Rumi de justifier sa présence à mes côtés. Oui, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Vous moi, je suis Nathalie vice-présidente UJ Au fait, euh, comme euh, le chef de cabinet avait déjà parlé, c'est vrai que tout le monde a crié, c'était bien beau, il disait la vérité, tout et tout et tout, mais il a, il fait, vous des, plaît. Il a fait des déclarations sur le Cogep. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, monsieur le président, ouvrez-nous nos oreilles, éclaircissez-nous ce ce que euh, le chef de cabinet voulait nous dire, afin qu'on puisse marcher dans ce combat avec amour, père et surtout tranquillité. C'était ça ma question. D'accord. Merci, Christ... euh, yeah. Merci Christelle. C'est pas okay. dit Christelle. C'est ça? Merci Christelle. Asseyez-vous par derrière, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, je pense que la jeune dame fait référence à nos valeurs. Et. Je comprends par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Moi aussi, j'entends tout ça. J'étais face à un procès, ici à la CPI, et des procureurs bis qui, eux, étaient en liberté, voulaient me soumettre à un autre procès. J'ai refusé de, paraître devant leur, de comparer devant leur tribunal. Que j'ai appelé dans mon livre, tu vas paraître prochainement, le tribunal parallèle. Moi, je n'ai pas la tête d'un traite. Je ne sais pas comment la tête d'un traite, là, ça y est. Hein? Mais en tout cas, moi, je n'ai pas la tête d'un traite. Je marche droit. Et vous l'avez vu, elle, à la ces CPI. C'est moi qui ai dit au juge, je ne cherche pas à être libre, je cherche la vérité. Christelle, voilà mon combat. es moi un seul prisonnier dans le monde qui va dire à un juge, je ne cherche pas à être libre. Je suis content d'être là. Il fallait être sûr de soi pour le faire. Je l'ai fait. Ce n'est pas après avoir subi tout ça que je vais venir vendre ce qu'on appelle ce combat-là. J'ai entendu beaucoup. C'est que tu n'as pas dit, même quand j'ai reçu le chef de cabinet du président Ouattara ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a trahi parce qu'il a reçu le chef de cabinet du président Ouattara. J'ai dit, chers amis, et vous qui me suivez, citez moi un seul politicien qui était en exil, qui est rentré de lui-même sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Alors, pourquoi les gens sont comme ça même Le président Alassane Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet ici pour qu'on discute de ma situation de passeport et de retour. Je devais dire non, je ne le reçois pas pour ne pas que je sois un traite Alors que vous, vous, le, vous, avez, vous les avez rencontrés pour pouvoir rentrer Chers amis Ne vous occupez pas de tout ça Je vous ai dit Quand tu vas à la chasse d'un éléphant Ne te laisse pas distraire par les mouches Je vous ai déjà dit ça Moi je quitté la Côte d'Ivoire C'est pas là que je vais finir Je prendrai plus une autre question Parce qu'on est à la fin J'ai quitté la Côte d'Ivoire Sur fond de crise Je veux rentrer en Côte d'Ivoire Sur fond de paix c'est une décision que j'ai prise. C'est une décision que j'ai prise. Et c'est comme ça que je vais marcher. Je n'ai trahi personne. Le président de la santé m'a envoyé son chef de cabinet. Nous avons discuté. Et vous avez droit à l'information. Il m'a dit un message du chef de l'État. Mais moi, je suis un homme d'État. Je veux gérer la Côte d'Ivoire demain. Il faut que j'apprenne la gestion de l'information. Pour mon orgueil, je vais courir sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dire, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a dit, tu es indigne, tu ne peux pas gérer un état. Il est venu m'a passer un message du chef de l'état que j'ai reçu. Et par honnêteté, j'ai communiqué. On ne m'a pas surpris en train de faire une rencontre. C'est moi qui ai fait le communiqué. Moi, je ne rencontre pas les membres du gouvernement la nuit pour venir jouer les django le matin. Quand j'ai rencontré le chef de cabinet du président Ouattara, j'ai informé le monde, le monde entier. Et j'ai dit merci au président de m'avoir envoyé son chef de cabinet. On dit pourquoi il lui dit merci? Mais parce que moi je sais qu'il n'était pas obligé de me l'envoyer. Il pouvait m'envoyer un... Parce que à la présidence, là, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui travaillent là-bas. Hein. J'ai ma cousine qui m'a dit oui, je, je, je, je, je suis avec un hein, monsieur qui est à la présidence. Il dit ma chérie, il y a une là-bas. Hein. Donc, il m'a envoyé son chef de cabinet. C'est du respect. Et je me suis tué. Je me suis tué. Jusqu'à ce que le résultat se produise. Quand tu n'entends pas le tigre dans la savane, que le tigre est silencieux, c'est qu'il est à la recherche de sa proie. Le jour où tu attends, c'est qu'il a pris. C'est pourquoi je suis silencieux sur ça. Mais je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Camarade du Kogé, je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Je rentrerai en Côte d'Ivoire et je ne peux rentrer qu'avec l'accord de celui qui fait entrer les autres. Et pour le faire, quelqu'un m'a dit un jour, c'est le jour où un moustique s'assoit sur cette partie génitale-là. Que tu te rends compte que ce n'est pas tous les problèmes on règle la violence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. peut-être que les autres moulins dans, dans différents pays. A bientôt. Je ne comprends rien. bon, donnez liberté, donnez enjaillement, donnez pour la réconciliation. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que moi-même je ne sais même pas.